Bonjour les amis, nous sommes le 30 mars 2020 et nous sommes en récession. C'est un moment historique, donc la directrice du Fonds monétaire international a annoncé vendredi que nous étions rentrés dans une période de récession. Qu'est-ce que c'est une période de récession Eh bien c'est vraiment une baisse de l'économie mondiale, donc il y a eu des, des moments, donc des périodes de récession. Euh, dont on a parlé euh, bien souvent, comme la crise de 1929 qui a duré quatre ans, donc jusqu'en 1933. On espère bien sûr que ce ne sera pas le cas actuellement, mais déjà on peut s'attendre à une augmentation euh, exponentielle du nombre de chômeurs et à un arrêt de l'économie mondiale, donc quelque chose qu'on n'a jamais vu euh, ces dernières années. Donc euh, tout est quasiment à l'arrêt, les usines sont à l'arrêt, les compagnies aériennes euh, ont réduit fortement euh, leur trafic, donc de l'ordre de 90%. Et pour le moment, nous sommes en confinement, c'est-à-dire qu'on ne peut pratiquement pas sortir de chez soi. Donc l'économie, il y a énormément de choses qui sont totalement à l'arrêt, comme tout ce qui est restauration, moi je vis à Tenerife, bien sûr Tenerife, qui est un endroit où il y a à peu près 5 millions de touristes par an. Donc toutes les Canaries c'est 15 millions de touristes par an, c'est des milliards de, de chiffres d'affaires et tout est à l'arrêt actuellement. Donc on est à zéro touriste ici à Tenerife. donc tous les hôtels sont fermés, donc on est vraiment à l'arrêt au niveau économique ici. Donc euh, bon, ben, qu qu'est-ce qu qui va se passer dans les prochains mois Il est certain que l'économie va être à l'arrêt ou fortement ralentie pendant des mois. On espère que ça ne durera pas des années, mais il faut s'attendre quand même à un changement euh, très important dans les mois à venir et beaucoup de personnes se trouveront en difficulté. On va voir comment les États vont, vont réagir pour ça. Il est certain que bon, euh, tous les commerces qui doivent payer des loyers, toutes les personnes qui doivent payer des loyers ou qui ont euh, des prêts en cours pour leurs euh, leur biens immobiliers, ça va poser des problèmes à un certain nombre de personnes. Donc on va voir comment les choses vont évoluer. Au niveau de, de la bourse, eh bien, on a vu euh, ces dernières semaines, bien sûr, une chute très importante des bourses. On a vu donc... Euh, l'ordre de, de 10 à 14% euh, certains jours donc euh, les indices sont à la baisse, le Cac40 euh, le, le Cac40 le Dax donc ont, ont baissé très fortement donc c'est vraiment un impact important euh, au niveau de l'économie donc c'est certain que Bon, par exemple le commerce des voitures, plus personne ne va acheter une voiture en ce moment, on ne peut pratiquement pas se déplacer. Donc tout ça euh, fait que on peut considérer qu'on est actuellement en période de récession et on ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer puisqu'on n'est pas encore arrivé au pic euh, de personnes infectées par le, le Covid-19, donc le coronavirus, on ne sait pas du tout euh, comment les choses vont, vont se passer. Alors ce qu'on peut constater, c'est qu'on n'était pas du tout préparé à ce genre d'épidémie. En 2015, Bill Gates a donc prévenu qu'on n'était pas du tout préparé pour cela. Et malheureusement, les États ne sont, se sont pas équipés pour faire face à ce type de, de pandémie. Donc Actuellement on voit même euh, les, les, les hôpitaux qui n'ont pas l'équipement minimum, donc les masques pour euh, protéger euh, les infirmiers et les médecins. Euh, on voit même la ministre de la Santé belge qui dit euh, qu'il faut économiser sur certains masques alors qu'on on se rend bien compte que les masques disponibles ne correspondent pas du tout à ce qu'il faut pour protéger donc, les infirmiers et les médecins. Donc c'est un peu du n'importe quoi à ce niveau-là et j'espère que après cette crise, on arrivera à, à, à prendre les mesures, euh, les mesures nécessaires. Donc euh, c'est pire qu'une guerre mondiale. Donc euh, une pandémie comme ça, euh, il faut vraiment être préparé et avoir les tests pour pouvoir arrêter cela le plus vite possible. On voit bien les résultats en Allemagne. Ils ont 10 fois moins de, de morts qu'ailleurs. Qu pourquoi Parce qu'ils ont un système de tests vraiment très efficace, ils font énormément de tests, ils avaient tout l'équipement pour ça et on voit vraiment des résultats. Malheureusement, euh, il y a encore des pays qui ne sont pas conscients de, de, de l'importance de tout cela. Au Brésil, actuellement, le président dit que c'est un simple rhume, une simple grippe. Et bon, ce sont les, les personnes elles-mêmes qui, qui restent chez elles. Le confinement est fait non pas par les autorités, mais par... Euh, par les personnes elles-mêmes qui se rendent compte de ce qui se passe. Donc il y a vraiment un petit peu du n'importe quoi au niveau des, des gouvernants dans le monde. Euh, on a même vu en Angleterre le premier ministre qui allait serrer la main de, de tas de, de personnes infectées. Résultat, lui-même a été infecté. Donc maintenant il se rend compte que même, même lui avait pris la mauvaise décision. Il dit que c'est en suivant des recommandations, mais bon, on se rend bien compte que le coronavirus est bien plus euh, dangereux que ce qu'on pouvait imaginer. Alors euh, en Belgique même dans, dans certains, certains hôpitaux, ils font les tests euh, des personnes qui rentrent pour, euh, pour une jambe cassée, pour, euh, pour n'importe quoi et ils se rendent compte que même si les personnes n'ont pas développé les symptômes, 8 personnes sur 10 qui rentrent à l'hôpital sont infectées, ont le virus en, en eux. Donc c'est vraiment euh, un, un problème important et au niveau économique, bon il est clair qu'on ne va pas être sorti de cette situation la semaine prochaine. Donc euh, être confiné chez soi bien sûr ça, ça demande une nouvelle organisation, une nouvelle organisation de travail, certaines personnes peuvent travailler chez eux. Euh, Ce n'est pas évident pour tout le monde, les enfants ne vont plus à l'école donc ça veut dire que les enfants sont à la maison. Euh, C'est vraiment un, un changement de société on se rend compte bien sûr de tout l'intérêt de pouvoir travailler chez soi, d'être organisé. Il y a des entreprises qui s'en sortent pas mal, euh, celles qui font du business sur internet. Euh, si vous faites une activité euh, sur internet, il euh, y a certaines activités qui fonctionnent encore euh, très bien et qui ont même développé leur chiffre d'affaires en cette période. Euh, je pense qu'il faut songer à ça aussi, euh, peut-être qu'il faudra à l'avenir envisager de faire plus euh, de travail à domicile et éviter les déplacements. Déjà on voit que la qualité de l'air s'est fort améliorée euh, en cette période parce qu'il y a beaucoup Moins de, de voitures et de camions en circulation. Donc le ralentissement de, de l'économie a quand même euh, des aspects positifs. Après pour vous, bon, ben, c'est peut-être l'occasion d'envisager effectivement de faire une activité sur internet, que ce soit la bourse ou autre chose. Profitez en tout cas du, du temps que vous avez maintenant pour vous former, pour développer peut-être un site web ou éventuellement vous former à la bourse. Donc euh, c'est une activité bien sûr euh, qui continue de fonctionner les bourses ne vont pas s'arrêter même si elles chutent à ce moment-là, il y a toujours des rebonds, il y a toujours moyen de gagner de l'argent en bourse. Donc euh, si vous suivez des formations au trading eh bien vous pourrez avoir euh, au moins une activité qui vous rapportera de l'argent si pas euh, tout de suite, peut-être dans les prochains mois ou les prochaines années et euh, développer une activité sur internet est sans aucun doute euh, quelque chose euh, qui va fonctionner de mieux en mieux dans les mois à venir. Donc actuellement, bon, ben, on est, on est confiné chez soi, moi j'ai encore euh, la chance de vivre ici à Tenerife dans un, un endroit splendide, euh, je peux sortir comme vous le voyez, profiter du soleil. Donc euh, pour moi ce n'est pas trop pénible, j'ai l'habitude de, de travailler à la maison, euh, de trader à la maison. Donc euh, ça ne change pas énormément de choses pour moi, on peut sortir pour aller faire euh, le minimum euh, de courses mais euh, bien sûr euh, il y a des gens qui sont plus à plaindre que moi. Vous peut-être vous êtes dans une situation beaucoup moins agréable mais il y a toujours moyen de, de s'en sortir. Il faut s'adapter bien sûr, il ne faut pas rester subir la situation, il faut vraiment être actif et envisager de faire euh, quelque chose actuellement puisque vous êtes euh, à la maison, vous avez certainement accès à internet puisque vous voyez euh, ma vidéo. Donc euh, soyez imaginatif. Euh, c'est le moment peut-être de démarrer une activité sur internet, de vous former à la bourse, euh, de vous intéresser à des choses, mais ne, ne restez pas à vous tourner les, les pouces, à vous morfondre, à, à paniquer euh, parce qu'il y, y a cette, euh, cette maladie euh, actuellement, non. Soyez actif, soyez optimiste et euh, après le mauvais temps euh, vient le soleil, comme vous voyez ici à Tenerife euh, on a du soleil et euh, certainement que les choses vont s'améliorer, il faudra un temps d'adaptation, on ne va pas sortir tout de suite de, de la récession, il faut savoir donc qu'on est actuellement en récession et qu'on le sera probablement pour euh, plusieurs mois, l'économie va se ralentir mais euh, vous pouvez très bien vous euh, développer quelque chose actuellement euh, de chez vous sur internet ou vous mettre à la bourse. Et euh, être actif en tout cas, euh, ne passez pas votre temps à, à regarder des films sur internet, euh, soyez, soyez actif, soyez positif. Le moral c'est très important pendant, pendant des périodes comme ceci, donc euh, j'espère que tout ira bien pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo et eh bien likez-la, partagez-la, euh, n'hésitez pas à me, me mettre des commentaires et euh, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment. Donc si vous souhaitez euh, vous former à la bourse, eh bien, vous avez euh, mes formations. Vous pouvez toujours euh, regarder mes autres vidéos. Ou ici en dessous de la vidéo, vous avez un lien vers mes formations. Soyez actifs, faites quelque chose euh, d'utile. Ne tournez pas en rond parce que ce n'est pas bon pour le moment. Faites quelque chose et tout ira bien, j'en suis certain. J'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. À bientôt, au revoir.